Comment se passe la labellisation Voici les différentes étapes des candidatures au label Grande École du Numérique. Préparez son dossier de candidature en consultant le cahier des charges, le PDF des questions et le fichier Excel du budget prévisionnel. Déposez en ligne son dossier de candidature jusqu'au 21 juin 2018 minuit. Le dossier sera étudié par un comité de labellisation fin septembre 2018. À l'issue de ce comité, vous aurez deux types de retours. Positif. OCTROI du label Grande École du Numérique pour la formation et éventuel financement du projet Négatif, le cas échéant, formation non labellisée Pour les lauréats, signature d'une convention de labellisation entre la Grande École du Numérique et la structure qui porte la formation, d'une durée de 3 ans Vous avez un projet de formation qui correspond à la mission de la Grande École du Numérique dans votre région ou en territoire ultramarin alors, candidatez avant le 21 juin minuit à notre label pour recevoir une subvention allant jusqu'à 80% du coût de votre formation. Candidatez et retrouvez tous les renseignements nécessaires sur notre site www.grandeecolenumérique.fr.